Merci Alors bonjour Alia, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui euh, bah, Des bonbons en forme de, de, euh, voilà, de raisin, mais les raisins c'est pas rose, c'est violet. On va faire une forme de bonbon en ananas, ça oui. Oui. Une forme de bonbon en carottes. On va en... fabriquer des fruits et des légumes en bonbons. Oui voilà. C'est ça Oui voilà. D'accord. Montre moi que je regarde à quoi ça ressemble. D'accord. On va fabriquer des bananes, brocoli, carottes, ananas, cerises. Et on ben, va manger, hein Ouais, on va se régaler. On va se régaler. D'accord, il faut procéder à part plusieurs étapes. Mmh. D'accord, et ben, écoute, on va... Pouvoir l'ouvrir et découvrir Mais ce qu'il y a ouais. à l'intérieur. Hop, je te laisse découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, <rire> je sors. Sors, facile. Oh. Il y a ça. Le stand, d'accord. Il faut fabriquer un stand de légumes pour poser les fruits et les légumes après. Super il y a ça, alors ça je... Il y a ça. Les moules pour fabriquer les.. D'accord, les moules pour fabriquer les fruits. Mmh. Et les légumes, bien sûr. Et il y a ça. Donc il y en a un petit peu de colle. Après les D'accord, donc c'est de la pâte à bonjour. Jaune. Verte rose. Super. Donc avec c'est avec ces pâtes que nous allons pouvoir fabriquer les bonbons. Ah ça, ça s'accrocher. On va d'abord construire. Je pense qu'il faut fabriquer le stand de légumes. Alors attends, on voit comment ça fait. Plier le papier. Oh, mais ça marche pas. Ouais. Alors attends. Oui, c'est ça. Il faut plier le papier. Hein. Mm -hmm. Peut-être que ça, ça se cache. Ça fait plutôt... Hein. Ah. Mm -hmm. On va y arriver. Tu en as fait ça. Attends. Ça, c'est pour mettre les fruits et les légumes quand tu auras fini de fabriquer tes bonbons. Mince. Comment ça peut tenir Avec le carton Voici la forme jaune des bonbons. Alors, attends, ce qu'on va faire, on va prendre quelque chose pour le faire tenir parce qu'il n'a pas l'air de vouloir tenir tout seul. Alors, ensuite, nous allons fabriquer. Ça, je crois que les est fruits pas. et les légumes les pas. légumes alors ouvre vas-y ouvre les bonbons oui. le vert on voit bien que c'est de là ça fait une forme de pâte oui, le jaune c'est bien mou pour pouvoir faire la fabrication des bonbons et, la rose. et le rose on voit bien que tout est bien mou pour pouvoir les fabriquer le plus simplement possible et bien nous allons commencer Alia en suivant les consignes donc pour faire on va d'abord fabriquer si tu veux bien l'ananas oh. donc tu vas couper un petit bout que tu vas mettre pour fabriquer l'ananas oh. moi aussi si tu veux je vais t'aider et fabriquer l'autre moule et comment on le sort alors après on va voir attends qu'un fer ouais mais attends faut oui attends voilà et en haut tu mets un petit bout de fer attends mais là je vais je vais je vais t'aider si tu veux au doigt, donc forcément il faut que je décolle et que j'enlève toute la petite partie qui est autour pour que ça ait vraiment la forme de l'ananas Ah, j'ai réussi Oui, bah c'est super démoule et puis tu essaies de faire bien ta forme d'ananas En fait c'est pour ça que c'est pas réussi parce que j'ai et oui Ah C'est qu'on va faire deux ananas Et maintenant, on va poser l'ananas sur le stand pour pouvoir aller la vendre Comme ça Fais voir, alors... Oui, c'est mieux, mais il faut bien appuyer dessus Hop Et elle m'a encore resté collée au doigt bon. Je vais la mettre... Alors attends, je la décolles déjà Et si elle ça, veut bien. ça bien. Hein? Puis tu la mets avec l'autre ananas vas-y doucement, c'est très fragile. Je la mets là Oui, les là. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on va fabriquer, Alia Qu'est-ce que tu aimerais Alors, je voudrais qu'on fabrique, trop fasse. Euh... C'est quoi, la carotte ah, mais La contre, carotte il y a pas Eh bien, pour faire l'eau orange, qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que pour faire l'orange, il faut, il faut mélanger le jaune avec le rose. Et ça va nous donner du orange pour pouvoir faire la carotte. Alors, je mélange. Euh, mais il faut un petit peu de jaune. Alors, du jaune et un petit bout d'orange. De, de rose. Ah, oh, on s'est mélangé un petit peu. Oh, j'ai fait tomber ça. On met le citer. Oh. Voilà. Alors là, ça fait un petit peu du orange. Ça commence un peu à prendre la couleur, moi, du orange, hein, Mais ça, y c'est tout doucement que ça l'apprend. Hein. Moi, ça Faut... l'apprend. Ah, oh, ça l'apprend bien, toi. C'est chouette, dis donc. Sinon, moi, j'en ai mis un peu chasse Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as mis en plus comme couleur, de plus le plus euh, Je vais pas dire mettre plus. Alors. J'ai mis du jaune, j'en ai mis plus. T'as mis plus le jaune que le rose. Ah, non. Non, ben vas-y, vas-y, regarde-moi ça, regarde, ça commence. Hein. On oh. commence à avoir du orange. Ah, on dirait que tu fais une carotte, ça va être trop chou. Eh ben oui, et c'est ce qu'on va faire. Nous sommes partis pour faire la carotte. Et il faudrait du quoi Eh ben du vert pour faire le... Euh, le quoi d'abord. J'ai pas trop fait ce voilà, et maintenant je vais faire le vert, la couleur verte. Et voilà. Ma petite carotte. C'est comme ça Ouais, mais alors attends si tu veux que je te la démoule Parce qu'en plus le bonbon Colle un petit peu Et voilà la carotte Mais ça dépasse Voilà Et ça sert à quoi la voiture C'est pour mettre les vécu. Donc... Si elle est super ta carotte Elle est super bien réussie C'est chouette dis donc Oh mais toi elle est jolie ben la tienne aussi. Mais c'est que j'ai du mal à les décoller. Oh, mmh. là j'ai de ça le... Ouais. Oh, tu essaies de les remettre, chérie Ben, ça va pas être compliqué. Non, tout doucement, tout doucement. Les décolle pas entre elles, les décolle pas. Mmh. Fallait pas. Hop. Oh. Mmh. Ça, et on va pas toucher les carottes parce qu'elles sont capricieuses. Et maintenant, nous allons fabriquer le ah. brocoli ou le raisin. Qu'est-ce qu'on fait hum, Je dirais... Brocoli. Brocoli vert. Qu'est-ce qu'on a fait Ananas. Brocoli. Carottes, brocoli. Je brocoli. Tu le brocoli Ok. Après, on fait d'autres. Mais par contre, je ne vois pas le raisin. Non, c'est pas le raisin que nous avons, nous. C'est la pomme. Nous n'avons pas le raisin. Oui. C'est une pomme que nous avons à la place. En fait, ça, trompé. Peut-être. Mais c'est pas grave. Ça. Et voilà mon petit brocoli Il oui, est comme ça mon brocoli Hop, on va le poser mmh. sur le stand pour le vendre Parce qu'il va falloir les vendre Et l'ananas, vous la mettre avec l'ananas Non mais là c'est bon mmh. Oh mais qu'est-ce que tu me fais de notre... l'ananas Attends, on va la coller ici voilà, mmh. Elle est là Et la dernière mmh. Et eh bien nous faisons belle Hein, c'est ça tiens hop on va faire la petite pomme pour finir et non mais quoi du verre et en haut la petite euh, la petite tige du haut oui tu mets du verre Voilà ma petite pomme. Attends, je vais te le démouler, j'enlève je, juste la mienne. Voilà. Et, et ben, les reste... beaux notre stand, qu'est-ce que tu en penses Les gens ils vont acheter tous les légumes là et les fruits. Il hein. en reste encore sans en faire d'autres. Hop Et voilà. Mais non, si tu en fais d'autres, le stand va être trop plat. Ah, on peut mettre là. Ouais. Ça va allumer. Et voilà Notre stand est prêt. Mmh. Et nous y trouvons sur ce petit stand des ananas, des carottes, des pommes et des brocolis. Est-ce que tu as envie de les manger Oui, goûter. Tu veux les goûter mmh. Et eh ben vas-y, goûte et dis-moi. Chacun. Quel mmh. goût ça Prends-en euh, un. Je, je commence par... Tu commences par quoi Le brocoli mmh. Allez c'est parti. Oh maman. C'est un délice. C'est un délice. Ça a quel goût La pomme. De la pomme D'accord. Oh. Ensuite. Je passe à Oui. Et quel goût ça a de réfléchir. Mm -hmm. Citron. Citron. D'accord. La mm -hmm, carotte. Vas-y. je donne la petite carotte. Mm -hmm. elle de maman. Et tu le stone. c'est un goût d'orange vu que c'est orange mais on va voir je tiens ma petite carotte alors on sait pas tu sais pas bah c'est un mélange de... de rose et de jaune alors... Maintenant maintenant rasé citron ça c'est un, un délice. Alors, ça a le goût de raisin. Raisin, d'accord. Bon, et ben c'est super. On va partir pour aller vendre nos petits fruits et légumes. Qu'est-ce que tu en penses, Alia Ben, je dirais qu'ils sont très bons. Très bons. Donc, ça va être super. Ça va être. <rire> oui. Allez, on dit au revoir. Tu dis au revoir Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. <rire>